Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, cette vidéo, je vais commencer par les insultologues du CNRD. C'est-à-dire, quand je dis que vous n'êtes pas intelligent, parce que oui, Facebook, ça permet tout le monde, TikTok, Facebook, Snap, vous venez. Ça que vous ne défendez pas quand les autres critiquent le CNRD. On dit qu'ils sont incapables de recruter, ils mettent des gens à la retraite. C'est des traites. ils ont trahi le président Fakonde. Autant faire monner où y était fin de combattre. Vous passez tous vos temps en train d'insulter. Vous passez tous vos temps en train d'insulter papa, maman des gens. Autant ben, autant demeure, mon au tambèmumu n'ama onga combide onga kombide oube obaba mais notre éducation notre éducation au tambèmumu n'ama dombuya combide mais notre éducation ça ne nous permet pas d'insulter comme vous ça dit mais rien de éké ya nyarou quoi il y était même ineto et l'aura le démon Autant tambè combitifé. kabori n'ama combitife à petit on t'a loupé, on t'a loupé, voilà, on t'a loupé, toi le frère de Madik, je t'ai dit, petit Kader, vous vous fatiguez, vous saviez déjà que c'est fini pour ces gens-là, c'est pourquoi vous parlez UFDG et consorts. vous-même vous savez que c'est fini pour votre bandit-là, voilà, Ousmane Diallo, the prayer time is uh, 2 p.m., so, If you don't want to follow the life, you can go pray. Ok? Donc, ces conneries là ça ne marche pas. Vos conneries là ça ne marche pas. Hum. Attendez, je vais bloquer ce maudit-là d'abord. Donc, on vous a loupé. Vous n'avez pas dit que vous saviez insulter. Vous n'avez pas dit que vous saviez insulter. Vous n'avez pas dit que vous saviez insulter. Vous Regardez-moi des gens comme ça. Des bandits comme ça, vous passez tout vos temps en train d'insulter. En train d'insulter les gens. Vous n'avez rien à faire à part insulter les gens. Vous avez vu, Petit, ils t'ont loupé. Ils t'ont loupé. Et Manisourou. Et Issebo Manema, de plus. Si tu veux défendre les bandits, là, il faut aller en Guinée. Et ils loupé René. Et mis ça girafanira, girafe et louper n'est, autant bien au court au made, même dumbo mouma mau petit haut un peu seulement autant fata combi nanti nana nanan dumbo ya malima ka, et au louper n'est, waraba mane muta na ya bima, bête temps, et malou made, il n'arrive pas Inenga kombi inisugu ese mane alo te osanye giraki anakaiki mekindeta il nous foutait c'est-à-dire inenga kombi e maluma fefema e maluma fefema petit alana c'est-à-dire inga aseraka nana so gonaki et toi sanye gira parce que bah quand on vous parle, vous ne comprenez pas vous pensez que c'est tout le monde que on insulte mota na ma vanadea motanga éducation on va pas vous répondre Moualuma, alanama. Nanama, naki, Akulum, merinafara. Moualou, alama. Yarabama, merira. Même rien de temps. Nanamaluma, nanamaluma. Nisroumane, eisebo. Il m'a fallu faire ta wende, il est en anna. Moutabe, c'est bien, na Mutambe je me c'est que c'est bien, nanana. Awaïte récupéré. Eisebo, il s'en igra. Il me sera basse. Et il faudra il fou. Il va fou. Mamadi Doumbouya mi kolonto ami kolotina ko o yeta fini défenseur défenseur et c'est bon et moi ça y girameni camera nyora o ma mino kombiti nkamara fala Moutamou kombiti ma momo nga kombima momo baba kombima me ba maneh ha lo rekere allo to récupérer naki. ki o ma fa osi bo propre di transition manou bara vous allez vous faire des ennemis mamadi doumbouya moluma dali c'est sirane parti politique Mara. Vous vous cherchez des ennemis. Transitionnara, Transition Transitionnara. C'est la transition, ils doivent partir. Ce sont des bandits, des narcos. Ils doivent dégager. Non, non, non. Ami Non, ils ne l'ont pas eu. Petit est en bête, combi, combi, combi. Dibri Espano, c'est qui toi tu insultes Ah ouais, toi c'est fini, hein? je crois que je vais te bannir. You know, je t'ai banni, hein? parce que moi tu n'écoutes pas. Donc, euh, quand tu viens pour insulter, pour insulter, pour insulter papa des gens, maman des gens, Kader, que toi tu vas apporter soutien. Mamadi Doumbouya, qui a voté pour lui Petit frère de Madik. Kader, je t'ai dit, vous pensez que la vie là c'est le fouillard Hein? Tu as fait le faux, même la femme que tu as mariée. Là. Ça dit, vous, vous êtes nés pour être dans le faux. Ça dit, quand tu les vois sur les réseaux sociaux, quand vous les voyez ils viennent vers vous. Vous allez dire que non, ces gens-là, c'est les meilleures personnes du monde. Mais les mauvaises personnes du monde. Et moi, je vous ai dit. Tous ceux qui vont venir contre moi, vous allez taper poteau. Parce que moi, je crois à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je crois à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça dit, quand je, je me couche, je ne me couche pas avec la haine. Mais vous, vous pensez que ça dit soutenir ces bandits-là, ça va aller quelque part. Mais vous allez sentir le vin. Inshallah. Inshallah. Vous pensez que le pays, là, c'est dans la démagogie C'est les traites qu'on va soutenir vous pensez que c'est les traites qu'on va soutenir Moi, je vous ai dit, allons-y seulement, à la Banto Chienema, et la vérité va triompher. Mama dit Doumbouya, ils vont le dégager, comme un chien ici, devant tout le monde. C'est le peuple qui a voté. Si vous êtes flanqué dans vos chambres aujourd'hui, vous avez le courant, c'est grâce au président Fakonde, ces barrages. S'il n'avaient rien fait, vous n'allez pas voir. Et aujourd'hui, voici des bandits qui sont incapables aujourd'hui de maintenir ces barrages. Parce que tout le veut. La France ne veut pas voir la Guinée aujourd'hui transformer la bauxite chez nous. Ils ne veulent jamais voir cela. Que la Guinée se fait autant de profit. Ils ne veulent jamais. Moi, je vous ai dit, Agnewamatou, c'est vous qui allez perdre tous ceux qui s'affichent aujourd'hui avec le CNRD. C'est que vous, votre carrière politique, là, c'est déjà fini. Parce que quand on m'a dit Tom, c'est fini, vous allez dire quoi Ça dit, Vous vous attaquez aux forces vives de la nation. Ceux-ci sont là. Le RPG va demeurer. L'UFDG va demeurer. UFR, pareil. Vous vous attaquez à tout le monde. Parce qu'à cause du bandit, à cause de vos miettes, l'argent. Regardez Makale. Dans ces deux jours, elle a mobilisé autant d'argent pour donner aux jeunes dans les quartiers. Elle-même, elle, elle s'est fait des milliards co facilitatrice. Distributrice, bah, je vais comment on va dire on va dire comme ça, non? Elle est en train de distribuer de l'argent aux jeunes. Makale, si tu veux, il faut distribuer des milliards. Mais au des Bandit à donnez de l'argent. Si vous ne vous reprochez pas de quelque chose, pourquoi prendre de l'argent et donner Hein Vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Si vous pensez que vous pouvez endormir les Guinéens, continuez à donner de l'argent dans les quartiers. Mais les gens vont sortir. Inch'Allah, les gens vont sortir. Les gens vont sortir. Vous ne pouvez pas endormir les gens. Donnez encore de l'argent. Makale, donnez encore de l'argent. Mais le vin comme l'a dit Kunduno. Moi, j'avais dit depuis longtemps, si on avait tapé le 9, le 15, le 20 là, depuis longtemps, le bandit là ne serait même pas là au pouvoir. Si vous voyez que Mamadi aujourd'hui, il donne des milliards à les Makalés dans les quartiers, les policiers, les gendarmes, il sait ce qu'il attend. Mamadi un si tu veux, il faut tuer les bœufs partout. Ton karamoko il t'a menti. Ton karamoko, il t'a menti. Ton karamoko ne peut rien même pour lui même. Ton karamoko là, lui là, tu lui donnes de l'argent, il te dit quelque chose. Ce qui va arriver demain, ton karamoko, il ne sait même pas. Quelqu'un qui a besoin de toi-même, il faut que tu lui donnes de l'argent. Lui-même, il ne peut même pas se prendre en charge. C'est lui qui va prendre toi, ton avenir en charge. Quelqu'un qui ne peut pas se prendre en charge lui-même. Toi, il faut que tu lui payes. Et toi, tu comptes sur lui. <rire> Dieu est là pour nous. Donc, ton là. tout ce qu'ils te disent là, c'est faux. Ils te disent qu'il faut sacrifier quelqu'un, c'est faux. Ils te disent faut tuer mille bœufs, c'est faux. Il faut en tirer des bœufs, c'est faux. Ton là. Lui il dépend de toi. Si tu ne lui donnes pas là, il sera affamé. Il ne peut pas aller s'asseoir. Lis le Coran et l'argent tombe. C'est pour venir te mentir. Maman dit, ton kramoko, il vient pour te mentir. bravo Fouanyaneo. Il est la conko, Sraka Kota. Il m'a ko satole, dit. Il m'a ko satole. Sara ko l'a fait. Djamfante. Quelqu'un te prend, il te lave, il te nettoie. Tu viens le trahir contre la démocratie. Où est la démocratie là tu viens lui trahir quoi la pauvreté. Tu mets la misère sur les gens. Tu viens lui trahir et tu mets les Guinéens à la retraite. Et Miriam, Dieu est là pour les, pour les injustes. Vous pensez que Allah Subhanahu wa Ta'ala est là pour les injustes Ceux qui ont applaudi pour toi hier, qu'est-ce que tu les as fait Où est Fonke Mangue aujourd'hui Où est Ibrahim Diallo Où est le Kunduno Regardez-moi des traîtres comme ça, des bandits de grand chemin. Que vous allez faire des prières. Donc, vous, les petits. Insolent là, vous qui insultez là. Moi, je vous ai dit, voilà, je ne vais pas insulter quelqu'un. Je ne vais pas insulter vos parents. Prenez tout votre temps, vous allez insulter. Est-ce que moi, le général, vous m'avez rabaissé Non. Ma popularité là, vous ne faites. C'est-à-dire, ça augmente chaque jour. Vous perdez vos temps. Vous perdez vos temps. Chaque jour. Pensez que vous allez venir tromper les gens et hey, nous, c'est rentré, c'est sorti. Je vous dis, Mamadi Doumbouya, c'est fini pour Mamadi Doumbouya. C'est fini pour le narco. Donnez de l'argent, faites tout, mais votre Mamadi Doumbouya, c'est fini pour lui. Mamadi Doumbouya n'ira nulle part, votre bandit là. Et quand ils vont quitter le pouvoir, vous allez voir tout de suite... Vous allez vous asseoir, vous allez comprendre, hein? Vous allez vous asseoir pour dire, ah, déjà, on a, on a, on a soutenu qu'un zéro. Si vous saviez, ces bandits-là, ces bandits-là, le gaspillage qu'ils ont fait au niveau de la fonction publique, vous n'allez pas venir ici nous parler de ces vouriens, ces tonovides. Vous avez vu ces jours-ci, beaucoup de communicants, ils ne parlent pas parce qu'il n'y a même pas d'argent. On ne les paye pas. C'est quand on les paye, ils font deux, trois postes sur leur mur. Je vous dis, c'est dans le faux. C'est dans le faux. Ces bandits là Mais ceux qui pensent aujourd'hui, oh, « Oui, ça va. Vous partez, on vous donne un peu d'argent. Hein? » Vous vous pensez que oui c'est déjà fini mama dit, Mamadi, hein? c'est lui qui peut. Vous savez que votre mama dit, c'est un tonneau vide. C'est un tonneau vide. Il n'y a rien dans sa tête. À part un traite, il n'est pas le lieu du peuple. À part un menteur, ceux qui l'ont soutenu il les a trompés. À part ça, votre mama dit, c'est un zéro, je vous ai dit. Votre mamadi, regardez aujourd'hui. Le bandit a peur. Il se cache même. Des fois, il ne dort même pas au palais là-bas. Il se cache, le bandit. Vous pensez que c'est lui un président Moi, je vous avais dit ici, la fin de votre Mamadi Doumbouya, il va mal finir, très mal finir, votre mamadit Doumbouya. Petit, prochainement, il s'agit Si ton pied est guéri encore, il faut sortir. Tu vas insulter. je vais Et ne e bombo mane, faut que T'en crois taré, Hein Toi tu sors, tu insultes papa des gens, tu insultes maman des gens. Mais il faut défendre le CNRD. Il faut dire depuis qu'ils sont venus, qu'est-ce qu'il a fait. Vous ne venez même pas pour défendre. Au Fadoro, au temps au combiti, est-ce que vous avez un combiti Ça a empêché Damaro de parler. On nous combiti. Peut-être qu'il y a un Il y a Moi, qu'est-ce que je vais regarder Moi, tout ce qui m'énerve, je ne regarde même pas. Voilà, moi, Parce que ça ne m'apporte rien. Mais tu un Dieu est là pour tout le monde. Tu as C'est pourquoi tu as un enfant. un enfant. c'est c'est un enfant. Tu un enfant. Tu un enfant. Tu as un enfant. Tu C'est un enfant. Tu as un un enfant. Tu mais au loupé rené, bamanga rabat, bamako naki, et nos sous c'est bon mané e propre, transition manubara, au footimeri ma et nos sous c'est bon mané e propre, on a nagamberi na baféki, moi je suis pas pressé hein, bah, tu te permets tu insultes tu tu sors omrienga kombi comme ko amadi dumuya kaféra, dit bandi mrieri fara, au cas dit bandi amadi dumuya mrieri fara, le 5 septembre, na traite. N'a fini Mamadi Doumbouya. N'a sa force spéciale. Qui lui a nommé à la tête des forces spéciales? Autant court Tari. Autant de nom où les fini des non-dira. Autant de onoma fini les finidés non dira. Autant bien d'en canana mève Ils vont soutenir le voleur, le vaurien, voleur, le menteur. Mamadi Doumbouya. Hein? Désolé, je suis en direct là, je te rappelle. Donc. Je suis en train de faire un peu de faire Moi, il y a des gens. Ma page ici, là. NASA est Il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas fait. 25 000 dollars. Mais je suis patient. Il a fait des peu Il a fait un peu a un minimum, Tôt ou tard. Ça va jouer sur toi. Non, non, tu as posé 25 000 dollars. Il a fait un Tongo est-ce que ces canards n'entends-moi, à m'cesser ces Est-ce que ça m'a empêché de faire mes vidéos? Non. À m'cesser ces canamas, Je suis là chaque jour, ma comba bafe. Donc, on a fallu Dieu est là pour ça. Dieu est là pour la justice. Dieu n'aime pas l'injustice. Alatant, injustice morafa alama. Ife feraba kaima sarefi be alkiama ya sarefi man. Nous on combat Doumbouya parce que c'est un trait. Je combat ai déjà Je vous ai déjà Je vous ai montré. Je vous ai montré. montré. Je vous ai déjà montré. Je vous ai montré. Je vous ai montré. Je vous c'est qui en Soudamaro Otanamu Tanamou Mamadé Kolo, Yakos Kolo. C'est maintenant, vous vous avez commencé à connaître Mamadi Dumbuya, où il était fin de Mouta un défenseur, un ramiseba. Muta Mamadikolo, Kolo, raquya. Moi grand grand mais mumu grand traitant, muma soutenima. Grand escro, muma soutenima. Grand Yanfante, enfanter, muma soutenima. Marafa l'a Aura maman dit naya. Vous me voyez? N'tanou aura mamadi naya. Ah Allah. Voilà. Arrête de m'écrire. Ah, toi aussi. Ora maman naya. Vous me voyez? Si je voulais être profiteur comme vous, je ne suis en majorité, 60%, et je place bébé, je pouvais profiter mieux que vous. Mais, je ne sais pas si je suis en train de faire. Petit, je ne suis pas en train de me faire. Je en train de faire. C'est-à-dire, autant que vous pouvez passer tout votre temps en train d'insulter papa, maman des gens. Quand vous dit défendu le fait, depuis Atofa, combien de boulot il a créé Combien d'emplois il a créé Voici les réformes qu'il a faites. Justice fait. Il y a des gens Autant insultologue vous avez Autant que vous avez fait. Autant que Mais vous Éducation. Et Moukurunkeyanara, on ne va pas venir s'asseoir ici, insulter. On vient critiquer, montrer aux gens que le CNRD, ils sont incapables. 14 000 personnes à la retraite. Présent Alpha Condé, pourquoi nous le défendons Oui, parce que Mamadi est un traître force spéciale. Présent Alpha n'a créé. Mamadi Dumouya n'est que un traiteur. Ou Fatah Oyende, ou Fama Ner, ou Fama ou Oyemma, convaincu. Ou També Kombi. Je ne sais Je ne sais pas si Nana c'est pas aujourd'hui. c'est pas mamadi et nous c'est manara maman, ou bien c'est. Maman dit zéro nara. Maman dit zéro nara. Moutana, maman dit présent, le gouvernement, maman dit fin sera. Il n'est pas venu à mouf rébellion. Non. Non, Mariam Mara, souvent les petits là, ils sont impolis quoi. Souvent il faut les rappeler à l'ordre. Donc la famille. La mobilisation, c'est pour le vin. Et Kunduno a été clair. Il n'y a pas de, de réponse cette fois-ci. S'ils veulent, ils n'ont qu'à vous donner de l'argent. Je vous ai dit, Makale, vous donne de l'argent, prenez de l'argent et bouffez. 14 000, je dis bien, 14 000 emplois. 14 000. Il y avait trois fichiers à la fonction publique. Ils ont mis les gens à la retraite. De façon fantaisiste. Sans étudier rien du tout. 14 000, un pays comme la Guinée, des bandits comme ça prennent le pays en otage. Ils s'attaquent aux partis politiques. Donc, le 15, et le, le 15 a été reporté. Maintenant, le 20, que tout le monde sorte. Si Diaraï veut encore, il n'a qu'à cette fois-ci. Si Diaray veut, il n'a qu'à cette fois-ci, qu'on a donné encore 8 milliards aux gens de sortie. Ça même, c'est petit. Si moi j'avais même les moyens, j'allais le fermer. J'allais même donner 1000 milliards. Mais tant que ce bandit est là, là non, non, non, on met l'eau maintenant. Je On m'a fait à vous Les bandits ont pris des mercenaires pour venir tuer des Guinéens, attaquer la présence. Et puis vous venez vous flanquer qu'on non qu côté a donné, tel a donné. Pas de recul. Le vin, que tout le monde sorte. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Non, Marie, euh, Maria Mara, ils le savent, vous avez même entendu les Fayas, ils savent déjà que Dumbuya est cuit. Les partis politiques, les Fayas Minimono, les Ousmane Kabaye consort, ils représentent combien Même, 3, même, même 2% même de la population guinéenne, Ceci ne représente même pas. Ils n'ont pas dit que eux aussi ils vont manifester. Ils n'ont qu'à manifester. Ils n'ont qu'à manifester. Que non, les, le dialogue, ils ne vont pas reculer en arrière. Mais ils sont malades. On est en train de leur donner des moutons aujourd'hui. Ils sont contents. Des malhonnêtes comme ça. Ils ne peuvent même pas être maires quelque part en Guinée. C'est eux qui viennent nous parler ici. Que non, le dialogue, c'est fini. En Guinée, quand on dit parti politique, c'est RPG Arc-en-Ciel, UFDG. Troisième, UFR. Autant c'est fini, il n'y a pas de dialogue. Vous n'avez rien compris. Mais le vin là, vous allez sentir. Yeah. Le vin. Le vin. Inshallah. Le lundi. Vous allez sentir. Donc la famille, cette mobilisation, sortez. Parce que tout ce que veut ces gens-là, c'était de ramener en arrière. Là, on parle le mois de Ramadan. Et après ça. Et ils vont nous dire pèlerinage et après ça, ils vont nous dire les examens. Et comme ça, ils vont chercher à diviser les forces vives. Comme ils l'ont fait le 8. Mais ça ne marchera pas cette fois-ci. Ça ne marchera plus. C'est fini. Vous avez entendu Gomou Ça dit ce guignol quoi. Moi, quand je vois ce guignol, c'est énervant. Si ce n'est pas Madi Doumbouya, un guignol comme Gomou peut être Premier ministre de quel pays Un guignol comme Gomou. Doit être premier ministre de quel pays De vous rien comme ça qu'au premier ministre. C'est lui qui dit aux gens. Ça dit, eux-mêmes, ils savent qu'ils ont peur. Il vient, il dit devant les médias, euh, euh, la main tendue vers les forces vives, euh, à l'égard des forces vives, ce n'est pas une faiblesse. Mon frère, vous, si vous êtes fort là, n'étendez même pas la main. Si vous êtes fort, si vous saviez que oui, vous êtes fort là, n'étendez pas la main. Et là, on va vous prouver que vous êtes des zéros. Et à travers ces manifestations, on peut faire sauter votre bandit de Mamadi Doumbouya. Que non, que ce n'est pas une faiblesse. Vous êtes faible. Est-ce que c'est les forces vives qui sont allées vers vous C'est vous qui êtes venu. Vous êtes faible. C'est ça la vérité. Le mot faible est sorti de ta bouche, Gomu. Si vous êtes fort, continuons. Ce pays appartient à tout le monde. On, peut, on va revendiquer nos droits. Nous n'allons pas le faire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina, mais c'est en Guinée. Nous allons revendiquer nos droits. Le pouvoir là, ce n'est pas pour Mamadou Doumbouya, c'est pour le peuple. Mamadou Doumbouya n'est qu'un braqueur, un bandit de grand chemin. Mamadou Doumbouya n'est qu'un bandit, un braqueur de grand chemin. Un traite. Voilà. Maintenant, j'ai vu des gens que vous saviez parler non? <rire> je vous dis, les gens-là, ils sont, ils sont, c'est-à-dire, ils sont noyés. La famille, ils sont noyés. Vous savez c'est combien? L'endettement du trésor public à la Banque centrale. Demandez avant le 5 septembre. Avant le 5 septembre et maintenant, vous allez comprendre que ces gens-là, rien ne va les aider. Ils sont noyés. L'endettement aujourd'hui s'élève à 34 000 milliards de francs guinéens. 34 000 milliards au trésor public. Vous pensez que si vous voyez qu'ils ont fait sortir autant de ministres pour aller chercher de l'aide, hey, c'est fini pour ces gens-là. Les étudiants, là vous aurez des sérieux problèmes de paiement. Les, les enseignants, sérieux problèmes. Les militaires, de sérieux problèmes. Les banques aujourd'hui, beaucoup partent en faillite déjà. Les contrats que Idi Amin a donné à KPC. Aujourd'hui, on donne un garantie de l'État à KPC. Maintenant, il partent dans les banques, on retire l'argent n'importe comment. Je vous dis 34 000 milliards. Vous pensez que les gens là vont s'en sortir Allez-y au trésor public, demandez. J'ai dit, on va chercher le président Fakonde avec des torches en pleine journée. Des bandits viennent. Si ce n'est pas rénovation, c'est de la démagogie. Aucun projet. Tout était déjà financé. Et je vais vous dire leur méthode pour s'enrichir. Il y avait des factures que l'État guinéen ne devait pas payer. Des cambrimba comme le Djoulde là. Garage du gouvernement. Depuis le temps des Sekouba Konatien, ils ont fait des documents, des factures, des milliards et des milliards. Ils viennent voir des gens proches du CNRD. Ah, l'État nous doit, euh, ils nous doivent 60 milliards. Vous nous aidez, on vous donne 5 milliards ou 10 milliards. Voici comment les bandits. Je vous ai parlé de Amara aussi. C'était comme ça, des entreprises, oui, qui étaient là avec des factures que l'État devait payer. Amara, ils ont influencé, ils ont payé ces factures-là. Ils se sont enrichis. C'est comme ça, ça, c'est leur mode de vol aujourd'hui dans le gouvernement. Ils ne viennent pas prendre directement dans les caisses, mais aider l'État à payer des factures qui ne doivent même pas être payées. Et ils s'enrichissent. C'est comme ça. On vide les caisses de l'État. Aujourd'hui, il n'y a rien. Allez-y, demandez combien de factures ils ont payées. Et c'est comme ça, les membres du CNRD se sont enrichis. Ça, c'est leur méthode de vol. C'est-à-dire, ils payent les compagnies, ils se font des milliards sur leur dos. 34 000... Je dis bien 34 000 milliards de dettes. En un temps record. Et vous avez entendu ces chiffres-là au temps du président Fakonde Je vous dis, ils sont noyés. C'est pourquoi le port est cher. Et actuellement, les transitaires, les commerçants, personne n'est content aujourd'hui. Rien ne marche. Des bandits comme ça. Vous venez, Kanaka, bois, président Fakonde, moi. Il n'achète pas de, de monde, il n'achète pas de veste, son fils, personne n'a vu Mohamed dans une voiture, les proches du président Fakonde, la famille d'Abo, personne n'a vu ceci dans des grosses voitures. Le président Fakonde, son rêve, son souci, c'était de voir ce pays émergent. Il se vantait de ça. Vous venez réveiller le président Fakonde, qu'on a qu au troisième mandat de bêtises. Vous étiez avec nous. On a mené campagne ensemble. Si vous aviez des revendications, c'était à l'interne, mais des bandits, des narcos, parce qu'ils allaient tomber. Hey, vous pensez que, que c'est être grand, être fort, qui développe un pays savoir, C'est-à-dire la tête, les hommes, il faut avoir les relations. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, quand le président la tape sur la table, on donne, c'est l'homme, c'est ses relations. Le président, Fakonde, est pareil. Vous pensez que c'est être grand, gros, bête, comme Mamadou Doumbouya, qui développe un pays Vous pensez que c'est de la démagogie qui développe un pays 34 000 milliards sont venus endetter le pays, Ils sont venus endetter la Guinée. Le président est venu, il s'est battu, annuler les dettes ici, mettre le pays sur la voie. Ils sont là, détournés. Je vous dis, demandez les Ivoiriens aujourd'hui, les véhicules, c'est-à-dire les véhicules de l'État qu'ils ont retirés avec les anciens dignitaires. Aujourd'hui, la majorité, ils les ont envoyés en Côte d'Ivoire. Ils ont leur maison là-bas. Ces véhicules sont garés dans des cours aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous pensez que tout ce que vous allez faire, nous, nous ne serons pas informés. Ils envoient ces véhicules par, hein, par dizaines en Côte d'Ivoire. Pourtant, devant le peuple de Guinée, c'était la démagogie. On a retiré les véhicules. Voilà, nous allons les mettre aux enchères. Tandis que la demande est élevée. Hein? Dans le pays, c'est en Guinée, tu vois un commandant qui n'a même pas de véhicule, des colonels qui n'ont même pas de véhicule, mais vous, vous prenez ces véhicules, que non, on va les vendre. Et les bandits aujourd'hui, ils ont pris ces véhicules, allez mettre quelque part, vendre d'autres au Libéria un peu partout. Tant que vous êtes dans le faux, vos sacrifices là, c'est voué à l'échec. Dieu, Allah, il est là pour tout le monde. Un jour on va se réveiller, Kounfaya Koun paf, votre histoire est Ça dit votre page est tournée. Kanakaboua, Président Fakonde. Il n'y avait pas le peuple dans les rues, les militaires étaient... les militaires n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit. Ils ont été satisfaits par le président Fakonde. Un petit groupe de bandits, de narcos se lève, venir faire un coup d'état bidon de bandits de narcos, que non, que les Guinéens, on doit accepter cette trahison. Que Dankalanouko, comme on m'a dit Dumbuya, il est le plus béni. Dans Katanouko. Dans Katanouko. Aujourd'hui, vous avez vu, les journalistes, allez-y au trésor public. Hein Allez-y au trésor public, à la Banque Centrale. 34 000 milliards, allez-y demander, avant le 5 septembre. <rire> Pourtant, l'économie, l'économie, la croissance, au temps du président Fakonde. début 2022, il y a eu le coup d'État trois mois après, Début 2022, les indicateurs, on était entre 6 et 7. Mais aujourd'hui, allez-y voir comment ces bandits-là, ces vauriens, ont mis le pays encore dans le trou. Et vous êtes là à humilier les docteurs Kassori, les docteurs Diané, l'honorable Ahmad Damaro, M. Oye Gilavogi, les Ibrahim Kourouma. Vous êtes en train de les traiter de tout. Vous avez pris leur bien. Mais vous êtes incapable de changer la donne. Alors on est là, réfondation, réfondation des bandits, des narcos. Réfondation, ça y est où Une année et demie, qu'est-ce que vous avez apporté Bande de voleurs que vous êtes. Vous voulez le respect Bande de voleurs à mettre 14 000 personnes à la retraite. Où est cet argent Même les retraités, ils ne sont pas payés. Bande de vauriens que vous êtes. Vous n'êtes que des vauriens, des bandits. Vous voulez qu'on arrête de vous traiter de bandits Vous voulez qu'on vous traite bien avoir travailler très bien. Bandit d'Oro ma langue. Et moi, c'est ce que l'on fait. Langue à ta maman. C'est ce que l'on dit. Qui dit que Dubaï. Et Barak y a Imaginez-vous. 34 000 milliards. 34 000 milliards. Banque n'est rien. privé Dette barak Il y a des banques même qui vont fermer. Pourquoi faire la OBEJ, bander la Nigera, émouvoir Matou, émouvoir Matina, narconar Nigera, quand bien même Badorouf Kafa y prend le pays en otage, et bérin a mouyati fait, là se n'a c'est gamaminde, et bérin mouyati, et nos quelques surnoms, et beau rétirer de tout, hein? Savais que moi, le problème sénégalais, ça me regarde pas, le problème malien, ça me regarde pas, je n'ai pas fini avec le problème guinéen. Je vais mettre ma bouche dans l'affaire du Mali ou dans la, ma bouche dans l'affaire du Sénégal. Moi, ça ne me regarde pas, go. je vous ai dit. Moi, je suis un activiste. C'est quand les panafricains bidons viennent parler du président Fakonde ou de la Guinée que je les réponds. Mais le problème sénégalais n'engage que les Sénégalais. Moi, je suis Guinéen 100% de père et de mère de Damaro. Donc, le problème guinéen, c'est ce qui me regarde et c'est ce que je vais parler. Le problème sénégalais, ce n'est pas mon problème. Ça, ça n'engage que les activistes sénégalais et les sénégalais eux-mêmes. Est-ce que quand je vais parler là, ça va changer quelque chose Est-ce que ma voix est écoutée là-bas Non. Est-ce que ceux qui m'écoutent ici, c'est les sénégalais Non. Moi, je m'adresse aux Guinéens. Je m'occupe des affaires, des problèmes guinéens. Le problème sénégalais, ça ne me regarde pas. J'aime bien son Sonko, mais je n'ai pas de décision. Je n'ai pas d'ordre à donner. Je n'ai pas, de.. en tout cas... À me mêler des problèmes du Sénégal. C'est ça, mon frère. Donc, euh, désolé. Hein. Je ne suis pas ce, euh, cet activiste-là qui mélange les choses chaque fois. Même concernant le Sénégalais qui avait dit que les Guinéens de quitter, d'aller chez eux. Je vous ai dit, c'est vous qui donnez de l'importance à des guignols. Il n'est ni député, il n'est ni maire, il n'est ni président de la République. Ce n'est pas un élu du Sénégal. Donc, je vous ai dit, quand vous voyez des voyous parler, ne les donnez pas de l'importance. Donc, euh, moi, on m'a dit de parler, j'ai dit, je ne parlerai pas. Parce que quand je vais, je vais lui donner de l'importance, il n'est pas connu. On voit une petite vidéo et on fait polémique. Et d'autres Sénégalais vont se fâcher contre vous. Donc, moi, je vous ai dit, ça ne me regarde pas du tout. C'est le problème guinéen. On n'a pas fini avec euh, hein, la mobilisation pour la marche du vin. On va venir parler du Sénégal. Pourquoi Ils ont leur problème, on a notre problème. Voilà. Donc euh, la famille, merci à tout le monde, le combat continue, pas de recul, voilà, c'était pour vous dire qu'un insultologue, c'est pourquoi chaque fois quand vous m'envoyez des vidéos de ceux qui insultent, je vous ai dit de rester calme, voilà, vous savez, nous on va dire on laisse pour nous, mais il y a quelqu'un qui ne va pas laisser pour lui, le jeune qu'on qu a, qu a bien beauté au Mali, il paraît même qu'ils ont cassé son pied, il a eu de la chance, c'est pas tout le monde qui laisse pour lui. Ça dit, il faisait la bouche ici, insulter, insulter papa, maman des gens. Ça dit, lui, quand il vient, il, il insulte, il ne défend pas le CNRD, il n'essaie ne pas de convaincre les, les gens pour le CNRD. Tout ce qu'il s'est fait avec sa vilaine bouche, c'est insulter papa, maman des gens. Mais il pense que jour, ça, ça blesse quelqu'un. C'est comme le ballon. Une ballon, où elle est, combien alors, on a le ballon. Et nous, quand tu tires le ballon sur le mur, ça se retourne contre toi. Parce que, quand il un parce que tu t'es dit, te dis, si tu Il Si tu as insulté sa maman, il y Il y a un C'est-à-dire, tu as une mère. Il donc, il n'y a pas combi. Il n'y a pas de Donc, c'est pourquoi quand quelqu'un vous insulte, là, ne répondez jamais. Parce que ça se retourne contre lui encore. Ça dit dire Hein? Vous allez venir pour des bandits comme ça. Parti politique mara. Dadi Le général, c'est quoi qu'on a dit son passé. Le général, l'ensemble un peu de bambi. Il n'y a traite. Il mouyati, a narco. Je disais que de et tout, et Au Tu dis que j'ai beaucoup parlé du Burkina. J'ai pris l'exemple. Est-ce que moi, j'ai pris... J'ai dit, on devait faire comme le Burkina. J'ai dit, nos militaires, de faire comme le Burkina. Mais est-ce que moi, le problème burkinabé, Burkina ça me regarde Il faut bien écouter moi mes propos. Voilà. J'ai dit que nos soldats devaient faire comme au Burkina. Ceux qui ont fait le coup d'État, on vient, on les enlève. Mais est-ce que ce qui se passe au Burkina, là, moi ça me regarde. Non mon frère, on n'a pas fini avec nos problèmes. Vous voulez que je laisse Mamadi Doumbouya, je vais parler d'autre chose. Ou bien ceux qui viennent m'insulter, je vais laisser le combat là, me mêler de ces gens-là. Non, non, non.